Le travail est un thème passionnant parce qu'il pose plusieurs questions. Il pose notamment la question de sa propre définition. Et d'ailleurs aujourd'hui, on confond trop souvent travail et emploi. On le voit, euh, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui travaillent sans avoir véritablement d'emploi. Par exemple, c'est le cas de femmes ou d'hommes qui consacrent une partie de leur temps ou même leur temps en totalité à leur famille, que ce soit leurs enfants ou leurs parents, même âgés, c'est tout ce qu'on appelle le champ de l'économie domestique. Il y a aussi des hommes et des femmes qui se consacrent à l'intérêt général. On en connaît tous dans nos écoles, dans les associations, dans les clubs. C'est souvent sur eux que repose le bien-vivre et le lien social dans nos quartiers. Et Les réflexions qui sont en cours aujourd'hui autour du fameux revenu universel d'existence, eh bien, je considère qu'elles sont des pistes intéressantes pour apporter une véritable reconnaissance à cette forme-là de travail et d'engagement au service de l'intérêt général et finalement du bien commun. Ensuite, une autre question qui se pose avec le travail eh bien, est celle de la discontinuité. Alors, le premier exemple qui nous vient en tête, c'est l'exemple des artistes, euh, eux qui alternent des temps de création, des temps de répétition, et puis ensuite des temps de diffusion. Et il faut aussi accepter qu'il y ait des temps de pause pour que l'inspiration puisse revenir, et de nouveau le cycle de création, euh, etc. D'où la nécessité d'un statut euh, spécifique euh, au monde euh, du spécialisme spectacle et de la culture qui est donc le statut des intermittents du spectacle. Mais au-delà du secteur culturel, la question de la discontinuité des contrats et du temps de travail eh bien, se pose de plus en plus et pour un nombre toujours plus important de travailleurs. C'est le cas par exemple pour les contrats d'intérim et puis c'est le cas de tous ces contrats atypiques que l'on voit naître, fleurir, jusqu'au statut du travailleur indépendant, voire du fameux auto-entrepreneur. On compte aujourd'hui 1 400 000 auto-entrepreneurs en France sachant que euh, l'idée de créer euh, sa propre entreprise euh, a été euh, développée comme une euh, manière de lutter contre euh, le chômage de masse sans penser au socle de protection sociale et on se retrouve aujourd'hui avec de plus en plus de travailleurs indépendants dont les droits sociaux euh, ont été euh, affaiblis et sont devenus euh, précaires. Le dernier rapport de l'Organisation mondiale du travail montre ainsi que depuis 2015 notamment l'emploi classique avec un contrat de travail stable eh bien recule et recule au profit de ces nouvelles formes d'emploi et surtout euh, du travail indépendant. Et c'est là que nous devons repenser, et c'est là que moi, en tant que députée, j'ai envie de travailler notre système de protection sociale. Parce que notre système de protection sociale, alors évidemment, il nous est envié euh, partout dans le monde, bien sûr, nous devons le défendre, mais il a été créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale à partir du salariat. Donc l'enjeu qui se pose à nous aujourd'hui, c'est de concilier ces nouvelles formes de travail, cette flexibilité du travail avec un socle pérenne de droits sociaux euh, qui n'affaiblit pas euh, le travailleur en matière de protection sociale.